Il y a 17 minutes j'étais dans mon lit, j'ai pas entendu mon réveil le jour où je mange avec les patrons. Bienvenue sur la chaîne de Radio Le Noir. Le petit photomaton qu'on a même pas besoin de se forcer à respecter puisque de toute façon on est con des conducteurs irréprochables. D'ailleurs pour ça que je ne vous ai pas montré tout ce que j'ai vécu avant, c'est parce que c'est d'un ennui, d'une platitude absolue. Et ça va être pareil pour la suite. Du coup, là, même manip, pas la peine de stresser. De toute façon, il y a le feu rouge. Non, je vous dis, la conduite est dans emmener. Il y avait l'air de rien se passer, là, c'est bizarre. C'est bien le premier truc un peu intéressant à vous montrer sur ce trajet. C'est fou ah bon, là, exceptionnellement je suis en excès de vitesse. 30, 45, au lieu de 30. Je sais pas 30 en plus, y a pas les panneaux, là, c'est du mensonge. Enfin bon, 12 minutes après, on est au cœur de plein Ça roulait drôlement bien aujourd'hui. Hein. Chance est avec nous. Au pire, dans la précipitation, j'ai oublié le cache de la GoPro à la maison. Enfin, le cache du support. Donc, euh... Avec un peu de chance, vous finissez d'abord dans mes dents et puis sur la route après, vous glissez, vous sortez du support, vous finissez dans mes dents et sur la route après. Je ne nous le souhaite pas. Allez, on y est, souhaitez-moi bonne chance. Heureusement que je connais des raccourcis. Hein. Partir 15 minutes en retard, arriver 2 minutes à l'heure. Trop bon ça. Oh, la journée à rallonge, ça fait 12 heures que je suis là. 12h15, on peut plus moi. je les aime bien ces gens mais faut pas pousser non plus ah je vous ai pas dit je vous racontais l'autre jour que mon pote racheton était passé me voir au boulot et qu'il euh, m'avait emprunté <rire> du thé il m'a répondu en commentaire qu'il me les rembourserait, mais il s'y est tenu ce con j'ai reçu une lettre avec deux sachets de thé t'es vraiment un fou Bisous mon yaya et d'ailleurs euh, voilà tu m'as emprunté 50 balles aussi je sais pas si tu te souviens donc euh, j'attends ton... ta prochaine enveloppe Quel idiot celui-là ça souffle un... Oh la vache oh, on a l'impression que ça stagne ici hein. Autant avant euh, la moindre avancée dans ce tunnel on la voyait Voilà les travaux euh... Mec qu'ils ont baissé les bras, il y a eu les vacances tu me diras, je suis pas sûr qu'ils aient bossé en effet C'est un peu con ce que je dis Mais là, il y a du laisser aller Allez on avance, c'est des voies qui se... c'est un slalom, toujours Des débiles profonds, c'est abusé les mecs connaissent pas un virage, ils savent pas ce que c'est, ils, ils conduisent que tout droit dans les parkings. Quelle région de merde! Pitoyable. Il y a un bus derrière, il retourne au dépôt, il est arrivé comme une balle. conduit à 100 à l'heure. D'ailleurs, j'ai trop lentement pour lui, il arrive à gauche. Eh bien, en tout cas, merci à tous d'être restés jusque-là. Euh, bonne soirée, à demain pour la prochaine. Et puis, ciao, ciao.